bouton, c'est plus les clés hein, dans les voitures, c'est pousser le bouton. Il est là, je le pousse ici. D'accord ouais. Je vais allumer 3, ouais. 2, 1. C'est parti. La radio. Voilà. La radio vraiment plus bas. Je veux pas du tout. Hein, voilà. On en entend bien, bien le moteur. Alors elle démarre ici, même si je viens de faire il y a quelques minutes le plein électrique, elle démarre... Elle me propose ici en hybride Souvent, en tout cas au moment où j'ai fait le plein, normalement elle me propose d'être en électrique euh, Mais ici voilà, quand j'ai déjà un peu roulé en électrique, sans doute qu'elle a, elle a retenu la dernière, le dernier mode dans lequel j'étais Et donc elle est en, en proposition euh, hybride, si tu veux ici de rouler en hybride boîte automatique comme tu vois Oui, puisque c'est une... Euh... C'est une, euh, une hybride, je pense que maintenant, essentiellement, euh, est-ce que ouais. les hybrides ne passent pas j'y vais, hein. vais hein. Oui, oui. Donc, euh, Moi, il y a une petite route que j'aime bien prendre. Ouais. C'est la route de Pinchard. La route de Pinchard, c'est beau. Pareil. Je vois à l'arrière de vous. Tu peux mettre dans ton ZPF, hein oui, ça en peut goutte permettre cito aussi cito cito cito de changer de l'affichage la si tu vois ça gauche le poids, poids. Oui. Là, il, y a, euh, il y a moyen de changer si tu veux je vais faire regard je vais un peu du changement de l'affichage ici qui est ouais, digital et qui passe de vite de très de vite de euh, complètement à autre chose on montre alors où sont les batteries la voiture ou bien compteur le tour on d'autres informations chaque fois que je change différents formats euh, je vais dire d'affichage euh, ce fameux écran qui ici c'est minimum Voilà, on voit quasi rien on voit juste la vitesse que je fais et la vitesse maximum ouais voilà. alors ici pardon, je vais basculer. moi j'aime bien le mode cadran je tout ce qu'il y a comme information dans le Après 250 mètres, tourner mmh. à gauche, N239, avenue Albert 1er. Ouais. Euh, C'est une voiture qui a aussi bien sûr ses cruise hein, qui peuvent éviter de dépasser une vitesse maximum que tu ne peux pas dépasser de quand tu roule. Ouais. Mais tu peux aussi dire je bloque euh, la vitesse une certaine vitesse, et là je ne vais même plus pousser sur les pédales, et elle va garder la vitesse maximum que je lui propose, et qui va tenir compte d'ailleurs de ce qui est proposé à côté de la route. Après 200 km, la, la, la vitesse proposée est tout simplement affichée ici. Tu le vois peut-être là-bas, il y a mis 50, et bien, ma voiture me propose 50, ouais. et elle me dit de respecter ce ouais, que ouais. La, la route propose. Il la là je suis en hybride et elle, elle on va dire c'est une voiture qui comme elle est hybride, ici c'est pas l'essence et le moteur essence qui charge la batterie en roulant mais éventuellement quand je freine et je vais tirer ici sur la manette fait un frein moteur ce qui augmente à ce moment-là le fait de charger la batterie par le frein moteur comme, comme sur les Tesla. Tesla voilà oh, ça aussi ça me fait limiter ça me fait réduire euh, la consommation oui, en freinage ça réduit alors aussi, oui, je vais dire aussi les des freins, des plaquettes hein. frein moteur, c'est mieux hein, chaque fois que ça peut freiner ah. sur le moteur même plus, seulement économiser les plaquettes, ça recharge un petit peu la batterie. mètres combien de kilomètres Donc là, elle affiche 48 000. 48 0,79 km. Et c'est un quoi comme moteur Un 300 chevaux, c'est possible, ça Ouais, c'est possible. Oui, euh, je, sais a, je crois qu'il y a deux celle-ci c'est une 300 une autonomie de plein d'essence avec plein électrique en roulant calmement elle va Après faire vraiment 640 000 km, 000 km 000 plus 000 50 d'électricité de... euh, si je parlais à hein, faire 650, 700 km c'est déjà très bien c'est que j'ai roulé avec précaution euh, sans droit trop consommer T'as quoi comme mode de conduite à hybride n'a pas un mode, un mode sport Oui, exactement. Euh, je peux basculer ici par ce petit bouton qui est là, à côté de ma main, je peux aller chercher effectivement hybride, hybride sport ou électrique. Électrique sera proposé que quand il y a, de... bien sûr, quelque chose dans les batteries, si les batteries sont vides, il ne proposent plus majoré aussi hein sport surtout avec plus de consommation hein oui après oui. sur l'autoroute silencieuse qu'une diesel que j'avais avant, hein, donc c'est plus silencieux, c'est un peu plus corpulant, un peu plus gros que ce que j'avais avant comme bec. ce qu'il y a aussi c'est... Euh, la différence, c'est qu'on sent quand même, je pense, qu'elle est plus lourde que ce qu'elle ne serait si elle n'était que thermique essence. La batterie est très chère cette voiture. Quand tu sens quand tu prends un jardin. trou, un mauvais très trou. Ouais. Tu sens quand tu prends un trou, mauvais trou que vous, elle pèse lourd. Oui. Elle plaque d'entoure. Au rond-point, tournez à gauche. Troisième sortie. Je ne dénigre pas pesant, mais oui. pesant réputé pour euh, sa lourdeur euh, de ses suspensions pas confortables. oui, ça c'est dur. C'est dur. Oui. C'est pas comme ces Volkswagen Heavyweight. français est ce que Peugeot est pas de, euh, un peu plus dur que Citroën ouais euh, euh, je crois hein. euh, Peugeot Citroën c'est pareil hein. ouais, euh, ouais. c'est le même groupe que ouais, ça euh, fusionne de plus en plus fil hein. comme ça j'ai envie de dire allez bien quoi oui, c'est ça. Et surtout, sur, c'est vrai sur les longues distances aussi, c'est une voiture dans laquelle je suis assez faire. Fort, fort, confortable. Euh, ce que je dirais en plus, c'est que dans son mode de cruise control, donc où elle euh, va rester à la vitesse que je lui propose tant qu'elle le peut. Euh, faire attention aux voitures qui y a devant moi, bien sûr, pour freiner à temps. En plus, c'est une voiture qui, je, je peux, dans ce mode-là, tout simplement, lâcher le volant. Oui. À moment-là, elle tombe toute seule, hein, elle respecte les lignes sur les côtés. Et, et est-ce qu'elle se garde toute seule Alors oui, ça c'est aussi euh, une fonction, je dois t'avouer, je pense qu'elle existe. J'aime encore certaines choses euh, chaque fois que je prends le temps. C'est très bien. c'est une découverte progressive. C'est très bien. Ça ne fait que deux mois que je l'ai, tu vois, et je suis parti en vacances, donc j'ai quasi pas roulé avec, bien sûr. J'étais pas parti en vacances en voiture, j'étais parti en vacances en avion. Je n'ai pas eu le temps encore beaucoup de rouler avec. sur route sèche, il n'y a pas eu de pluie. le optionné. Euh, oui, je pense euh, euh, que le modèle ici, par défaut, est-ce que c'est toutes les options de base et un peu plus Je ne sais pas. Ce que j'ai par exemple pas, et je suis un peu déçu parce que ça n'a pas été demandé à l'époque par mon collègue, c'est l'attache la remorque. J'ai pas un attache remorque qui me permettrait par exemple de mettre des vélos, tu sais, et disons, les vélos électriques et tout ça. Mais ça, tu peux en faire à Oui, ça je pourrais demander à ce qu'on le rajoute, c'est vrai. sur cette gamme de boutons que j'ai ici, tu vois, je peux simplement aller dire, je vais sélectionner radio, et alors c'est à l'écran là qu'apparaît la radio. Euh, c'est un écran tactile aussi. Hein. Tactile. Là, pour les changer de poste, je pousserai ici pour changer de poste. Mais c'est là que je peux les changer repartir dans le multimédia pour euh, si ma, ma voiture est connectée à mon téléphone je peux aller chercher google map par exemple hein, pour faire gps par google map je peux aller sur le téléphone c'est tous ces boutons qui servent à cela là tu as le frein à main et tout c'est ça ici le frein à main et là c'est le bouton pour changer de, de type de consommation soit électrique soit euh, essence soit essence sport euh, en hybride si elle est en hybride enfin euh, je pense qu'en sport elle est d'office mon avis en essence enfin, j'ai pas reçu cette explication tu peux la mer, en sport elle va utiliser les deux, les deux si j'en ai cumulé oui. ok si t'en as oui c'est possible si alors si si j'ai les deux, parce que si j'ai plus l'électricité, elle euh, fera sport... Euh, non, elle fera sport normal. Ouais. Ah, voilà, je viens de passer en sport d'ailleurs. Alors, tu vois, je viens de pousser sur sport. D'ailleurs, elle se rallume plutôt que de rester en, en pause. J'imagine qu'en sport, elle consomme plus. Hein, parce que même ici, elle arrête, elle ouais. voit plutôt que de couper le moteur, là, elle reste prête. Nerveuse, prête au démarrage. Oui. Ah. Intérieur. Oui, ici on ne le voit pas, c'est assez joli, c'est vrai, c'est moderne, c'est assez propre, et alors tu as là et là une petite lumière bleue qu'on ne voit pas la journée, mais qui éclaire un tout petit peu ce flanc-là, en bleu... Euh, là Oui, là, exactement. Ça devient un peu bleu. On le voit un tout petit peu ici en dessous, mais je ne crois pas que tu vas le voir avec ton, ta caméra, pour l'instant parce qu'il fait trop clair. Et on voit un tout petit peu de bleu il donne un peu de couleur dans l'habitacle intérieur. Donc on a trois places derrière. Trois places. Pour les sièges bien sûr abatter pour agrandir le coffre. Mais c'est de nouveau un coffre qui serait plus grand si elle n'était que essence à mon avis. Parce que les batteries prennent de la place. Hein. Oui. Ça c'est bien. Là, voilà, j'ai de quoi charger trois USB, euh, dont le branchement. Est-ce que tu Est-ce que t'as de l'induction? Ah, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je ne connais pas. L'induction. Pour charger ton téléphone, ou c'est par le câble? Oh non, c'est par le câble. Oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. L'induction de charge. Oui. Non, c'est par câble. Pour les passagers derrière, il y a aussi deux petites prises USB pour eux aussi. Donc souvent, on leur téléphone ou leur tablette. Ils se prennent un peu de courant, les trucs aussi, de leur... ça, le chargement à Et tu vois là, on est passé en sport, elle est beaucoup plus nerveuse. Hein? Ah oui, Mais je suis en sport, mais elle va plus être réactive effectivement au moins quand tu pédales un peu plus fait peut-être un peu plus de bruit très vite alors oui mais au moins si t'as envie de rouler rouler un peu sportive elle peut le faire oui Ouais ouais ouais ouais là on descend à 30 et là tu vois elle me propose 30 alors, il suffit que je clique sur un bouton qui est près de mon volant là en dessous pour que euh, j'aligne la vitesse maximum de ma voiture à ce que la route me propose. Même quand il y a des travaux, justement, si tout d'un coup il est mis, ah c'était 90, mais maintenant c'est 70 parce qu'il y a des travaux, la voiture le lit, elle le sait, elle le voit, je pense, pour que j'ai voir parce qu'elle le voit. Non, là là il y a des petites caméras qui captent les panneaux sous le bord de la route ouais c'est ouais. ouais, vrai que ça semble souvent correspondre elle en rate peut-être parfois euh... donc je dois rester vigilant quand même parce ce que la route me dit parfois ce que je fais ma je suis resté en sport aussi pour monter un petit peu Okay, ça fait un peu de Pour en vérifier à l'arrière, je sais qu'il y a peut-être une information en plus. Parce que maintenant, rien que le manuel, tout est électronique dans le téléphone. Et alors c'est aussi une voiture où je peux, par l'application sur mon téléphone, depuis ma maison, dire euh, par exemple, programme et dire, voilà, le matin, merci de te mettre en route pour préchauffer la voiture à 7h30. avant que j'arrive dans la voiture, alors, elle aura déjà un petit peu commencé à tourner toute seule pour qu'elle soit ou plus chaude ou plus froide par rapport, en tout cas, à ce que je souhaite, qu'elle est plus proche de la température que oui, je ça. souhaite avant de rentrer dedans. Ça fait confort. Alors, confort de début de conduite. Confort de début de conduite. Dans ta voiture et directement à l'aise dedans. Par contre, elle n'a pas les sièges chauffants, celle-ci. Celle là non. Ah, si, je le vois là, oui, j'avais oublié. C'est ici, je le voit ici. Ah, et là, on a les sièges chauffants devant, là, on n'est pas derrière. J'avais oublié, non, là, il y a les sièges chauffants. C'est le petit le petit. Euh, je ne l'ai pas cotisé puisque je l'ai euh, reçu il y a un mois et demi en plein été et donc il euh, n'y a pas à chauffer les sièges pour l'instant. Ça sera pour l'hiver. à avoir l'aide si je pousse le bon bouton au moment de vouloir me parquer. Elle l'a par défaut hein, cette aide stationnement. Parce que si je me parque en tout cas en créneau, tu sais qu'à l'arrière, elle montre alors par caméra non seulement la proximité de la voiture derrière à l'horizontale, mais aussi en vue aérienne. C'est comme si j'avais une caméra au-dessus de la voiture qui montre aussi vue de haut si je me rapproche trop de la voiture qui est derrière. Ouais. Une espèce de caméra comme ça. Mais je pense que sur le pesos, c'est là que faut. On va pousser quelque part là. On ouais. a ouais, déjà eu chez toi, on va regarder ce là, on va sur le tour. là. Voilà. Elle a elle en a fond le capot. Ouais. Donc là, voilà, là, ensuite j'ai passé en mode plafond à cendre. C'est intéressant. Pour mon métier, je dirais, euh, si je regarde que mon métier et pas ma vie privée, euh, non. Ça, alors, fiscalement, c'est comme ça que le gouvernement encourage les choses pour l'instant. Mais au niveau de l'autonomie de la voiture, c'est pas intéressant. C est, c est 50 km électriques qui sont De combien à litres okay. 35 litres, 35 litres, c'était pas pour commenter, hein, 35 litres d'essence, c'est aussi parce que les batteries prennent à la place que le réservoir n'est pas plus grand. C'est comme ça que je ne fait que si je ne fais qu'un plein d'essence et que j'ai pas du tout d'électricité, je vais faire maximum 630-640 km. Rien qu'en essence alors. En 95 ou en 98 tu connais un épais Ouais. de super. Là, j'ai bien armé le frein moteur, tu vois, pour ne pas trop pousser sur ma pédale. C'est un petit geste ici par cette poignée, je trouve quand même très pratique, hein, le frein moteur. Finalement, c'est moins des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 à l'aise dedans. Par contre, elle n'a pas les sièges chauffants. Celle-là, celle non. Ah si, je le vois là, oui, j'avais oublié. C'est si, on le voit ici. Ouais, et là, on a les sièges chauffants devant, là, on les voit derrière. J'avais oublié, non, là, il y a les sièges chauffants. Ouais, C'est le petit signe, le petit... Euh... Mais elle ne m'a pas utilisé puisque je l'ai euh, reçu il y a un mois et demi en plein été, et donc il euh, n'y a pas à chauffer les sièges pour l'instant. Ouais. Yeah. Et surtout, est-ce que c'est intéressant Pour mon métier, je dirais, si je regarde que mon métier et pas ma vie privée, non, alors fiscalement. C'est comme ça que le gouvernement encourage les choses pour l'instant Mais au niveau de l'autonomie de la voiture c'est pas C'est 50 km électriques qui sont très vite mangés par hein. bon, ma, ma conduite sur autoroute Même en mode hybride, un petit peu de courant qui part Je pense qu'il un petit peu chaud en emploi et donc ça va très vite hein. Dès la fin de matinée certainement j'ai déjà pris du tout d'électricité. pour continuer Et c'est un réservoir de combien litre 35 litres. 35 litres, c'était pas pour en plus, hein. 35 d'essence, c'est aussi euh, parce que les batteries prennent à la place qu'à mon avis, le réservoir n'est pas plus grand. C'est comme ça que je ne fais que. Si je ne fais qu'un plein d'essence et que j'ai pas du tout d'électricité, je vais faire maximum 630-640 km. Rien qu'en essence, alors hein, en 95 ou en 98, tu connais un hein, des deux Ouais. C'est super. j'ai bien armé le frein moteur, tu vois, pour pas trop pousser sur ma pédale. C'est un petit geste ici par cette poignée, mais je trouve quand même très pratique hein, le frein moteur. Finalement, c'est moins d'effort avec le pied de changer aussi. avec ma pédale puisque j'ai mis un moteur bien à temps. C'est ce qu'on fait aussi quand on roule en descente en montagne. C'est moi, il y a beaucoup beaucoup de place. Ouais. C'est bon. Peut-être qu'il y a un verrouillage automatique. Oui, oui. Si je m'éloigne. À mon avis. Je sais pas fait le test, mais à mon avis, si j'ai Peut-être si je suis après une minute ou deux peut-être qu'elle se fait tout seule à mon avis oui. ouais. confortable un peu plus doux quoi. ouais et tu te sens un peu stabilisé mmh. Oui, oui, oui. peut-être très bien ça c'est pas trop glissant non plus comme matériau tu vois ne glisse pas Ne tombe pas. Oui, tu restes un peu collé au siège. C'est important aussi. Oui, oui. Alors, ce qu'elle a aussi, c'est le petit signalement dans le rétroviseur. Si jamais j'ai quelqu'un à côté de moi, dans l'angle mort. L'angle mort. dans hein? La d'angle mort. Oui, ouais, exactement. Un petit clignotement supplémentaire. Ah attention, il y a quelqu'un vous ne voyez pas bien, il a pas de pas changer tant, tant qu'il n'est pas passé. Ou... Neutre, si je pose sur le P ici, je sais qu'elle se pointe vraiment. Tu vois, j'ai même pas encore mis le frein à main. Maintenant, si j'éteins la voiture par ce bouton-ci, elle va mettre le frein à main automatiquement. Voilà, elle refile. Bah, je, je, tu veux que je filme Oui, je, je, je pose sur le bouton. Vous me dites si vous êtes prêt. Hein voilà, voilà je le port. Tu, tôt, puis, je viens, tu connais sur le voiture, c'est plus en Là, tout le plus, encore en loin ici aussi pour le mouer le... le... le... le... le... le... le... et, on et on le refermer Le hein, est sous les pieds je pense, hein, Pour lui demander par euh... enfin, Je pas parce que parfois j'ai plus Voilà, là, on va aussi c'est un coffre qui est peut-être vu un petit peu ici, qui est un peu plus petit à cause des batteries. Hein. Je pense que ça prend du volume dans le bas. Hein. Oui, ça prend alors, euh, si je soumets, un peu d'espace. Oui, si vous voulez, je le refais encore une fois. Je vais te montrer. Par contre, tu crois que tu as peut-être déjà vu dans d'autres voitures. Je vais ici, si je peux te juste te montrer. C'est là que se trouve le câble. pour faire la recharge électrique. Hein. Là, qu on, qu on, je pense qu'on aperçoit déjà si je me souviens ça, on aperçoit déjà une batterie. Si on se souviens bien, euh, je sais que on peut le voir un peu plus clair et c'est ce, déjà du volume qui est. Et je prends un peu par les batteries. Mm -hmm. Et on refait. En douceur. On la a la fermé la voiture, l'a verrouillée. Il faut que j'attende aussi euh, euh, qu'elle a bien euh, rebattu ce, son coffre.